Bonjour à tous les petits curibos, aujourd'hui le Père Noël étant indisponible, j'ai pris son costume et je vais même essayer de vous faire une imitation du Père Noël qui râle tout le temps comme ça, ça sera pas mal du tout. Et puis on va s'ouvrir un booster hein. Alors aujourd'hui on s'ouvre le numéro 9. Hein. Et voilà les petits curibos c'est quoi comme booster, la rage fantôme, alors on va voir ce qu'il y a là-dedans, ah, c'est quoi ces boosters qui sauvent super facilement aujourd'hui, alors, Prufiness, le trappeur tactique, conjurateur infernité, Red Raptor et Glutok. Pingouin courageux, ouais, il a l'air courageux, pas enfin, quoi. Oh, elle brille, ta gueule, on sait qu'elle brille. Ouais, bah, ouais. Pied du double avatar, un guillot cuirassé. Panja Jabber. Fusion mutant. Lecture arcane, oh, Charge dans un monde ténébreux. Et voilà Ça y est, la mère Noël, j'ai fini de ranger la cage des reines de Noël, mais mon costume mais...